À ceux qui sont en haut et qui dirigent nos vies sans qu'on le sache. Il y a fort longtemps que je suis convaincu de votre existence. Marionnettiste de l'ombre, empli de mal. Tous m'ont cru fou. Tous m'ont répété encore et encore que je divaguais. Que je n'étais pas normal. Ils avaient raison. Je suis loin d'être normal. Je ne veux pas l'être. Qui veut de cette normalité de ce conformisme forcé, de cet ennui pathologique. Aujourd'hui, j'ai compris, du moins je le crois. Je crois que cette normalité n'est finalement qu'une façade d'insouciance, un moyen de nous dire que tout va bien, car les autres sont ainsi, eux aussi. Il s'agit de notre besoin primordial d'être rattaché à un groupe quelconque. Le groupe le plus vaste nous va très bien, on est normal dans le moule, comme nos semblables. Tout va bien, n'est-ce pas Je les envie. Je ne suis pas normal, et je ne le saurais sûrement jamais. Vous m'avez pourvu d'un cerveau défectueux. Je le crains. Si nous étions en informatique, je dirais qu'il y a un bug dans le programme. Qui donc a choisi mon code source Étiez-vous seulement au courant de ce qui allait se passer où étiez-vous, lorsque dans mes plus grands moments de désespoir, J'étais prêt à sauter la corde autour du cou. Ça ne vous ressemble pas. Vous n'aidez pas. Vous ne nous donnez que de la merde. Et admirez le spectacle ensuite. Pourtant, regardez-moi, tout souriant, comme nous devons l'être, les imitant à la perfection. Jusqu'à ce que je me perde moi-même dans mon propre jeu. Que j'en vienne à me convaincre que je vais bien. Je me manipule dans le miroir. Je me répète. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Et quand on me demande ce que je fais, je ne dis rien. Rien. Ça va. Mais il y a déjà un moment de cela que je sais que ça ne va pas. Que rien ne va. Je suis né brisé. L'esprit perdu dans le caniveau. Aucun motif d'être malheureux. Ma vie actuelle est parfaite pour certaines personnes. Prenons l'exemple des gens violés. Sauvagement agressés. Des orphelins. Eux ont des raisons d'être tristes. Tristes. Moi, non, c'est juste un mal-être, une impression de ne pas être à sa place, d'être perdu, j'ai l'impression d'être à l'écart, comme un loup solitaire. Je cohabite avec les gens normaux, mais ne peux m'allier à eux, juste les côtoyer, me faisant passer pour l'un des leurs. C'est ainsi car vous l'avez décidé, n'est-ce pas Si c'est bien le cas, continuez d'essayer de pourrir mon esprit. Diffusez vos téléréalités, vos informations inutiles car incomplètes, vos une médiatique durant plusieurs jours, devenant lassante. Continuez de garder un troupeau de moutons, mais faites bien attention. Il commence à y avoir des moutons noirs. N'oubliez pas que les loups se cachent dans le troupeau, et ne cherchent qu'une chose, perdre le troupeau, manger le berger. Laissez le mouton vivre sa vie, créer son propre troupeau de voir comment tu es, berger, matriste. Tu te caches, tu joues dans l'ombre, mais sache que la nuit est mon allié. Reste ainsi, et je serai bien. J'aurai un but, essayer de changer les choses. Peut-on vous appeler bouc émissaire de ma soi-disant folie Oui, assurément. Mais si ça me rassure de savoir que quelqu'un est derrière tout ça, et que ce n'est pas seulement moi, alors, pourquoi s'en priver Après tout, Peut-être que je peux encore gagner.